Bonjour, cette petite vidéo pour vous parler euh, d'une question qui m'a été posée il y a quelques temps et sur laquelle j'avais envie de rebondir aujourd'hui. Euh, que faire quand la personne source du, de, la, de la société dans laquelle je suis euh, est une personne toxique euh, Ben pour moi il faut la quitter. Euh, et vraiment aller s'écouter euh, et puis s'incliner devant le, le destin de ce projet tout magnifique qui peut être je pense que c'est vraiment important d'aller écouter ces, ces petites voix intérieures qui nous disent euh, que on ne s'épanouit plus au travail euh, je crois qu'il est vraiment important d'aller écouter notre boussole qui nous montre où est la joie, où est le oui et arrêter de lutter, combattre, vouloir sauver et se retrouver très facilement dans ce triangle infernal bourreau, victime, sauveur parce que je pense que ce qu'on est venu faire sur cette planète est bien plus grand bien plus beau, bien plus lumineux, plein d'amour, et euh, que ça suffit d'être dans, dans des boîtes qui maltraitent. À bientôt